Salut les boys, salut les girls, c'est Winman. content de vous voir, review numéro 200. C'est vrai, 200 reviews euh, grâce à vous, grâce à vos encouragements, c'est beaucoup de travail, je vous en remercie énormément. On va faire ça avec un joint pré-roulé, ça fait longtemps que je l'ai, il mérite d'être au review numéro 200 de la marque Edison, euh, producteur Organigramme, on n'entend pas souvent parler de ça, Organigramme, Edison nous sort le Eldorado. J'ai fait des recherches sur le Eldorado et aussi sur le Kanata. Kanata avec un K euh, parce que c'est la variété à l'intérieur du Eldorado. Eldorado, c'est le, euh, le nom de commerce, là, un peu comme le Bayou de Exo. Mais on sait que Bayou de Exo, c'est pas du Kanata, mais c'est du Purple Cush. Beaucoup, beaucoup de chiffres différents par rapport au taux de THC. Euh, quand Marc m'a envoyé ce joint, je vais l'allumer, il m'a indiqué le taux de THC de 20. Pourtant, quand on va sur le site de la SQDC, c'est pas possible d'avoir ce joint-là à 20%. C'est entre 13 et 17. J'ai demandé à Marc qu'il vérifie deux fois il m'a assuré que c'était 20%. Donc, encore une fois, la SQDC devrait faire ses corrections sur le site Internet, euh, les taux de pourcentage. Beaucoup de petites erreurs, beaucoup de petites erreurs. Euh, vous, vous savez mon opinion sur le taux de THC sur le site internet de la SQDC. Trop large la, la, la gamme de pourcentage. Euh, ici, on est chanson entre 13 et 17. Seulement 4% de, de jeu. Donc la surprise est un peu moins grande quand le facteur vient vous livrer ça à la porte. Mais 20%, toute une surprise. C'est même pas possible d'avoir du 20, puis on a du vin. Quand on regarde un petit peu, j'ai regardé un peu sur Leafly, pas beaucoup d'informations ou peu d'informations. J'ai été aussi sur un autre site que je commence à regarder un petit peu plus qu'avant. Liftco. Quelques-uns d'entre vous connaissent déjà ce site-là. i f euh, Différent, différent de, de Leafly. Je ne le connais pas le site Internet. Il faut, faut vraiment que je le travaille un peu. Euh, j'ai pitonné Eldorado. Euh, sur le site de LiftCo. On m'a donné le 3.5, le dessin avec la photo du 3.5. Encore là, le taux de THC euh, sur LiftCo, on indique 25%. Pourtant, le cannabis en 3.5 à la SQDC, le Eldorado en 3.5 à la SQDC, ce n'est pas le même taux de THC que le joint pré-roulé. Le joint pré-roulé entre 13 et 17, et le 3.5 en 15 et 20. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être du 20% qui a passé dans le joint pré-roulé. Il y a une erreur, il y a une erreur en quelque part. Donc, juste pour terminer avec ça, je ne veux pas vous perdre. Pour le taux de THC, LiftCo, l'autre site internet que je fais des recherches, en même temps que Leafly, m'a dit 25%. Pourtant, ce site de la SQDC entre 15 et 20%. Donc, on va mettre l'erreur le, sur le dos de LiftCo, euh, parce que c'est la SQDC, le, le, le, le, le site officiel. Et puis, en passant, c'est écrit qu'en 2019, l'année dernière, il a été euh, finaliste. Il n'a pas été le gagnant, il a été finaliste pour euh, le meilleur cannabis hybride. 20% hybride, pour supposer de buzzer. Nous geler. Là, on veut savoir un peu si tu as un bon buzz, euh, si tu as un buzz euh, cérébral, plus dans la tête, euh, ou bien plus corporel. Euh, Cherchais le mot, l'autre fois, corporel. En faisant quelques lectures, j'ai trouvé le mot corporel. Merci beaucoup, Marc. Ah! Je l'aime pas, man. Je comprends pas comment c'est qu'il était finaliste. Tous les gagnants, euh, je les ai pris. Dit hein? euh, l'année passée, c'était au mois d'août. Mais celle-là, je... peut-être que le 20% va taper. On nous dit terreux. Bien, on nous dit terreux sur le site euh, de Liftco. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur euh, le site de la SQDC. Fruité terreux. Euh, moi, je te dirais là, terreux, cariophilène. C'est vraiment pas dans mes préférés, les boys. Euh, c'est parce que c'est un finaliste en 2019 que j'étais un petit peu déçu. On sait que l'arôme, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui me le dites. Euh, mais en général, en général, quand t'aimes le goût, le buzz, il, il est mieux pour toi. En général. La cendre est blanche. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la cendre. Euh, mais elle elle, elle, elle, elle me frappe. Euh, ça me frappe. Euh, qualité de la cendre blanche. Il y en a qui croient à ça, la cendre. Euh, mais là, c'est frappant. J'en aurais pas parlé si elle avait été grise ou noire. Mais si elle avait été au noir, j'aurais peut-être dit une phrase. Là. Mais en général, on sait c'est un pas mal de gris hein, de la cendre. Mais euh, la sande est pas mal blanche. Mais j'aime pas le goût. Puis le buzz, 20%, euh, je sais pas. C'est pas, pas un indica, en tout cas. Avec un indica, euh, tu le sens plus, là. physiquement. Là, tu, tu le sens vraiment c'est un 20%. C'est bien plus. Euh, c'est bien plus euh, corporel, c'est plus pesant, c'est plus lourd. Un sativa, c'est un peu plus traite, là. Quand tu fumes beaucoup, là. Euh, tu, tu sens moins physiquement. Euh, c'est moi personnellement, je suis comme ça. Sativa, je trouve que c'est plus dans la tête penser. Ici, c'est un hybride, un peu des deux. Mais euh, d'après moi, c'est beaucoup plus sativa. On parle du Eldorado ici. J'ai remarqué.. Euh, que c'était une édition limitée. Donc, peut-être que dans un an, il y en aura plus. Euh, on sait que que ce qui est arrivé avec le Sweet Skunk de Dubon Select. Ils nous ont enlevé ça. Euh, ils nous ont enlevé ça. Pourtant, une des meilleures variétés. Le Great White Shark de San Rafael va aussi disparaître. Une variété qui était peut-être pas dans mes préférés, mais très, très, très populaire, le Great White Shark de San Rafael, avec, avec du CVD. Il y avait un autre produit là. Euh, ah. Y a-t-il quelqu'un d'entre entre vous qui est capable de trouver du Hawaii Heartbreak euh, J'ai été m'acheter deux produits euh, dernièrement. Euh, les deux produits euh, d'Aurora là à 17,80$. Et puis l'employé m'a dit que le Hawaii Heartbreak, ils s'en font plus livrer. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire, ils enlève toutes les, les arômes super populaires. Euh, y avait tu quelqu'un qui n'a pas aimé le Hawaiian Break The Riff? Y a personne qui a chialé sur le Hawaiian Break The Riff? Y'a-tu du monde qui a chialé sur le Sweet Skunk de Dubon Select? Personne, personne. D'après moi, ils font exprès pour enlever les meilleures j'ai aucune idée. Pour ceux qui ne suivent pas mon Instagram, euh, Tweed a baissé leur prix à 32$ ils ont 4, 5, 6 produits, Penelope, euh, Outstood, euh, Balmoral, Donegal, euh, Island, c'est tout rendu à 32$, c'était à 36$ et quelque chose avant. Ben à 32$, est-ce que le monde va plus aimer les arômes et aussi la qualité? Canopy, Tweed, c'est beaucoup trop cher, 32$, même si certains d'entre vous aiment le Donegal, aiment le Highland. La qualité quand même, la qualité, les, les cocottes sont vides. Euh, du fond de sac, euh, la qualité de la cocotte, c'était vide, vraiment vide. Euh, on dirait que c'était tout du bas de plan. Aucune... Euh, oh, je veux rien savoir de Tweed. Les joints, euh, en général, pré-roulés, sont roulés vraiment en cône. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes roulent leurs joints comme ça. C'est une façon de faire. Moi, je les roule vraiment plus égal euh, du début à la fin. Les cotes en carton, si on les trouve trop longs, on peut le couper. Euh, J'imagine que ça va être un peu différent. Premièrement, pour le goût, euh, ça accroche moins de carton. Il y en a qui fument avec des cotes en verre. Hein? Euh, quand on achète là, du cannabis là, très très dispendieux comme Broken Coast, hein, on peut utiliser des cotes en verre et puis après une utilisation, il faut vraiment le nettoyer en laissant tremper dans de l'alcool euh, 90% qu'on achète à la pharmacie, on rince avec de l'eau et puis euh, on peut même rincer, nettoyer ça avec des, des cure-pipes. Euh, vous savez, les cure-pipes, on retrouve ça au Dollarama, là, on faisait des bricolages euh, à la maternelle avec des cure-pipes. Mais on rentre ça à l'intérieur parce qu'il euh, y a des petites coches, euh, des petites coches euh, de verre là, pour pas que le cannabis y rentre euh, d'une traite. Donc, euh, le code en verre, euh, vous pouvez le couper pour peut-être avoir euh, peut-être un peu plus de goût, plus de buzz, euh, que le goût soit moins affecté. Ceux qui fument pour fumer, là, qui fument pour le buzz, là, euh, qui fument pour se geler, euh, ils s'encalissent du cote en verre, puis de couper le cote, puis de... de, de, de parle-moi pas du cote, le moi du cannabis, puis... le -moi, moi du buzz! Mais encore là, ceux qui fument du pot pour, euh, pour se geler, ils veulent pas rien savoir être du buzz non plus. Ils veulent savoir, ils gèlent ou ils gèlent pas. Je le trouve ordinaire... Euh, je le trouve ordinaire, c'est pas de la faute à Marc, c'est de la faute à Edison ou de la faute à quelqu'un, je sais pas. Il Faut trouver le truc coupable. Non, c'est une joke, c'est une joke. Euh, même si c'est pas du 20%, même si ça serait du 17%. Euh, écoute, si t'aimes pas le tweet, tout ça, c'est un petit peu cariophilène. Euh, il y a 60 joints pré-roulés différents à la SQDC. Euh, sur les 60, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'autre avec un meilleur arôme. Je ne connais pas les prix pour les joints préroulés. Je commence à être habitué avec les 3.5. On sait Broken Coast à 46, euh, Grell à 37 et quelque chose. Les produits Sandra aux alentours de 30$ et 50 sous. Euh, Dubon 25$, Exo 20$. Je connais mes prix pour les 3.5$. Mais quand on parle là, de joint pré je vais écrire ça ici, là, euh, en ordre décroissant, rapidement. 13,10$, bon, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, là. Bon, j'ai mis ordre décroissant, puis le site de la SQDC, euh, il ne l'a pas, pas en tout man. Ça ça va pas bien, man. décroissant, plus gros, plus petit, je vais juste regarder encore, prix, ordre, décroissant, c'est vraiment ça que j'ai mis, Et ils mettent 35$, 13, jusqu'à la date ça va bien, 35$, 13$, ça a baissé, ça remonte à 17$, 16$, 9$, ça n'a ça aucun sens, peut-être que c'est à cause que, euh, ils ont fait une règle de 3, puis ça doit être des joints à 1 gramme, des points 5, ça doit être ça, je ne sais pas, on va aller voir le moins cher, 4 pages de joints préroulés. Vraiment, euh, 60 articles. Pour 4,50$, ça doit être un joint. On se rappelle de la marque de commerce, la Batch. Euh, ben, ils nous offrent le solo. Donc, à 4,50$, on a un joint de 0,5 grammes. La même quantité qu'on a ici. Donc, ça, on, ça monte 5,20$. dollars un joint. Euh, ici le 9,70. un joint de 1 gramme, là, 9 et Donc les prix varient, les quantités, c'est un peu différent les joints pré mais je vais le dire une dernière fois, je suis vraiment surpris la... qu'il y a vraiment de la grosse bataille dans les compagnies pour les joints pré-roulés. Euh... S'ils font ça, c'est qu'il y a une part de marché, euh, j'imagine. Euh, j'en revenais pas euh, de voir en face de moi à SQDC comment il y avait des joints pré-roulés aussi. C'est pas juste là, sur le site internet, ils sont vraiment devant vous, ça prend de la place. J'ai vu l'été, les tisanes, je crois. Euh, encore un, un, un bon mur là, de tisanes. Je sais pas comment ils vont arranger ça, les, les, les boutiques, là, dans l'avenir. Euh, si on pense qu'il va y avoir des produits comestibles, du hash, des concentrés... Là, de, de, dans un an, je ne sais pas, c'était supposé d'être d'arriver là, me semble. On est pourtant, là, au mois de février. Plusieurs d'entre nous, là, avaient entendu parler fin janvier. Moi, j'avais entendu « dernière semaine de janvier » pour les concentrer et, et les « edibles, hein, les comestibles, les, les, les produits qu'on peut manger. Mais là, c'est... On arrive, là, euh, le mois de mars. Et puis, euh, le mois de février vient de passer, puis seulement eu les tisanes avec CBD, je sais même pas si y a du THC dans les tisanes produits euh, boissons c'est des thé thé vert, thé à la vanille et tisane, trois produits pourtant là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de bouteilles euh, à la SQDC l'Acadie que j'ai été voir là et puis, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, là, beaucoup d'employés. Euh, il y avait quatre employés au comptoir avec d'autres employés qui mettaient là, des, des, des produits sur les tablettes. Et puis, on était euh, dizaines. Euh, les quatre employés servaient quatre, en, quatre clients. Et puis, on était peut-être 6-7 qui, qui niaisaient en arrière. Euh, ils veulent s'améliorer. Ils veulent s'améliorer. Euh, ils ont un tableau électronique à jour. Euh, donc tous les produits qui sont sur l'écran étaient disponibles et puis il y avait aussi euh, l'ancienne méthode là. il mettait aussi là, les contenants euh, de cannabis derrière la vitre et puis euh, il m'avait dit qu'à 80-90% c'était mis à jour les contenants, moi j'aime ça voir les contenants euh, s'il n'y avait pas les contenants je regarderais l'écran électronique, là. ça serait bien mais les contenants c'est rapide un peu là. Euh, on connaît nos couleurs de contenant puis bon, si on veut pas euh, des produits carrés, là, de, de, de tweed, ça va vite. En tout cas, c'est vraiment niaiseux. En tout cas, écoutez, donnez-moi un pouce, allez vous abonner à Weed Indica Man sur Instagram. Mastery, Mastery, ma story, je l'utilise beaucoup. Écrivez un commentaire, euh, dites-moi, en avez-vous acheté, vous, des joints prévus En avez-vous acheté? Avez-vous essayé ça? Euh, et pourquoi? cest parce que vous aimez euh, vous reposer les mains ou euh, parce que vous ne savez pas comment rouler? Alright les boys, c'était la review numéro 200, le Eldorado en juin pré-roulé. Euh, ça faisait au moins une semaine qu'il fallait que je fasse cette vidéo-là. Mais là, euh, plein de choses étaient arrivées. Je vous adore. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!